Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire aujourd'hui Tu es seul chez toi Tes amis sont durs à bouger Trouve de nouvelles idées et change tes habitudes. Activix est la solution pour sortir, faire de nouvelles rencontres et échanger autour de tes activités préférées, ici, tout proche de toi. Sport, culture, soirée. Géolocalise-toi et profite enfin de tout le potentiel dont regorge ta région. Et si tu veux à ton tour faire partager tes passions, inscris ton propre événement en quelques secondes et lance les invitations. Particulier ou professionnel, Activix répond à tes besoins pour te faire sortir. Chat sur le site avec les participants avant de transformer cette relation virtuelle en vrai moment de partage. Navigue en toute simplicité et en sécurité grâce à une interface évolutive et innovante. Une expérience unique garantie. Complet, intelligent et gratuit, Activix est un véritable moteur d'envie. Un assistant bon plan qui t'accompagne partout sur PC, tablette et smartphone. Tu ne pourras plus t'en passer. Ne on plus jamais une occasion de se réunir entre amis. Activix, il est temps de sortir